Bonjour les amis, pour trader vous avez besoin d'un petit peu de théorie mais surtout de beaucoup de pratique. Vous verrez certainement euh, des gens qui vous prônent l'achat de livres euh, ou des formations où il n'y a que de la théorie mais ça ne vous servira pas énormément, ce qui compte surtout c'est d'avoir beaucoup de pratique, car il y a des méthodes efficaces qu'on peut apprendre non pas avec la théorie mais avec la pratique. Si vous achetez un livre de trading eh bien on vous montrera euh, différentes méthodes, différents indicateurs mais ceux-là ne sont que théories et ça ne vous servira pas beaucoup. Vous avez même des, des « entre guillemets coachs en trading » qui vous vendent des centaines d'heures de formation mais qui ne tradent jamais devant vous. Euh, donc euh, ce n'est pas ça qui fera de vous un bon trader. Il y a tellement d'indicateurs, tellement de méthodes différentes que si vous n'avez pas la pratique, si vous ne voyez pas quelqu'un mettre euh, en pratique ce qu'il qu enseigne eh bien ça ne vous servira à rien. Vous devrez vous tester, vous devrez prendre des risques, vous devrez perdre de l'argent de cette manière-là, donc ce n'est certainement pas la méthode. Vous devez vous focaliser sur des méthodes de trading où il y a beaucoup de pratiques euh, comme les vidéos que je vous enseigne, je vous montre en pratique comment trader avec des trades live. Et vous verrez comment mettre efficacement en pratique donc euh, ce que j'enseigne dans mes vidéos. Vous avez des liens ici au-dessus et sous la vidéo qui vous donnent accès à mes formations gratuites et mes formations payantes et vous verrez réellement comment on peut trader avec une méthode efficace. Il vous faudra un peu de temps bien sûr pour vous accoutumer aux méthodes de trading que, que j'enseigne mais ça vous permettra de rentrer très rapidement dans la pratique et d'avoir des gains très rapide aussi, je vous expliquerai comment éviter les grosses pertes et comment profiter de mouvements importants pour faire des gains importants en prenant des, donc des gains intermédiaires en protégeant vos positions et ainsi euh, pratiquement donc, arriver à faire des trades tous les jours qui sont gagnants pour la plupart. Donc C'est ce que je prône, ça fait 10 ans que j'étudie le trading, que j'ai suivi pas mal de formations. Donc, j'ai pu faire la part des choses entre les bonnes et les mauvaises formations et j'ai mis cela en pratique dans mes propres formations. J'enseigne depuis 5 ans, j'ai des centaines d'étudiants qui ont suivi mes formations. Vous pouvez regarder les témoignages sur mes sites web. Et je pense que si vous voulez réellement arriver à avoir rapidement de bons résultats, c'est la meilleure manière de procéder. Donc suivez des formations où vous avez de la pratique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ici à Tenerife, donc à Puerto de la Cruz, dans le nord de Tenerife en cette fin de mois de novembre. Vous voyez, température très agréable. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.